bonjour aujourd'hui une vidéo quick tips pour pouvoir mieux gérer euh, les event lock monitor et donc euh, de ce fait d'avoir moins de bruit généré par ce type de monitor c'est parti donc ce que je voulais vous dire sur ce type de monitor c'est euh, comment bien le maîtriser pour pouvoir éviter le bruit euh, je vais prendre un premier exemple, euh, on va aller voir une politique de monitoring euh, serveur standard. Ce qu'on peut constater sur ce type de monitor, c'est que nous avons euh, certains monitors comme celui-ci, euh, où je vais avoir euh, quelque chose d'assez précis dans la manière de monitorer. Donc, euh, donc, pour rappel, comment est-ce qu'est composé un moniteur de type eventlog Log euh, Il est toujours composé. Si je prends par exemple cet exemple-là, d'un événement, un événement en système. C'est-à-dire, bah, quel est le type de journal Donc là, je, si je voulais monitorer celui-ci ici, j'aurais mis par exemple application déclenché par. Ça va être toujours la source. Le type d'événement. Donc moi là, j'ai un ici. Il aurait fallu que je le mette là. Et là, c'est du, du type « Information ». Donc, euh, ici, j'aurais dû cocher ça. Ensuite, vous voyez que vous avez une description, ici. Donc, on pourrait filtrer euh, sur la description. Ce que vous allez pouvoir faire, euh, euh, et je vais prendre un autre exemple pour illustrer ça euh, sur une autre politique. Je vais reprendre des politiques de surveillance. Je vais partir d'un exemple que vous allez certainement connaître tous. C'est le monitoring, le template de monitoring qui est proposé par Dato pour monitorer les serveurs DHCP. Ce qu'on peut voir et ce qui peut générer du bruit, c'est que vous avez des moniteurs comme celui-ci. Si je l'édite, on se rend compte assez vite qu'on va donc monitorer le journal système sur DHCP serveur, mais que Ici, en code événement, on est totalement vide. Ça veut dire que tout ce journal-là, dès qu'il va euh, émettre quelque chose, que ce soit en critique, erreur ou avertissement, va nous générer de l'alerte. C'est là où vous, vous allez pouvoir euh, mieux gérer votre bruit en remplissant ces deux champs-là. Donc si je ne voulais monitorer que event log 44 et 48, c'est simple. Je mets un 44, espace 48, etc., etc. Euh, vous ce qui va plutôt vous intéresser c'est le fait d'exclure des moniteurs et c'est simple vous avez juste à mettre un moins 44 si vous ne voulez plus de certains types de moniteurs si je ne voulais plus recevoir le 44 et le 39 je pourrais très bien les exclure mais tous les autres qui à partir du moment où ils viendront générer du critique de l'erreur seront toujours pris en compte. Donc, premier moyen premier moyen d'exclure, comme ça, euh, certains Event ID. Ensuite, vous allez peut-être avoir le cas, euh, admettons, je, je, je veux monitorer le 4890 dans les Event ID de mon journal d'événements. Mais euh, ce 4890 peut me générer plusieurs, euh, plusieurs types d'erreurs. De, de, Et là, vous allez pouvoir filtrer par description. Euh, donc, si je ne voulais euh, que... Euh, les, euh, les, les, les Event ID où le mot sauvegarde est inclus dans la description je pourrais très bien filtrer en ne mettant que sauvegarde. Si je voulais par contre exclure tous les moniteurs qui comportent sauvegarde, je mets un petit moins devant pour exclure cette itération là ça c'est le moyen je dirais le plus efficace pour pouvoir éviter votre bruit euh, Souvent, hein, ce que je constate hein, sur les consoles sur lesquelles je mets la main, c'est euh, le bruit généré par l'Event Log. Si on ne connaît pas ces petites combines qui sont très simples, on va très, très vite se retrouver avec beaucoup de bruit. Et je le rappelle, c'est en... au départ quand vous mettez en place votre monitoring, c'est dès le départ hein, qu'il faut filtrer tout ça, faire le tri sur ce qui vous concerne, ce qui est urgent, pas urgent, qui demande un traitement humain derrière. C'est là où il va falloir tout de suite être réactif sur votre console et euh, faire ce qu'il faut dans les réglages de votre monitoring. Voilà, c'est un sujet assez court, mais important parce que je sais qu'il concerne beaucoup d'entre vous. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo sur ce sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.